c'est à se dire si tous les jours je veux pas le même plan Genre j'ai tourné des intros tous les jours au même endroit Le premier jour j'ai tourné 10 intros pour tous les jours Parce qu'à chaque fois je suis au même endroit J'ai deux t-shirts RTBF que j'échange, que je lave entre eux Et euh, d'ailleurs en vrai, petit avis, les pyjamas vous pouvez les remettre plusieurs fois hein. Pas trois fois, au bout d'un moment ça schmutz, tu te douches entre temps Mais genre tu peux le mettre du de, d'affilée, de, de ça passe pas de problème Voilà c'est mon avis Après si y en a qui sont pas d'accord, bah tant pis J'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, que vous passez tous une très bonne journée On se retrouve ensemble pour ce jour 5 On va dire 5. 5 de, de, de training boom camp Zilan Ça va être le dernier jour que vous allez voir J'espère que vous allez passer tous une très bonne vidéo Une très bonne journée Aujourd'hui pas grand chose à faire On est censé aller chez le coiffeur Mais je pense qu'on n'ira pas aujourd'hui Parce qu'ils sont pas réveillés Et surtout parce qu'on n'a pas de coiffeur Il faudrait qu'on trouve un coiffeur là en deux spies. Et surtout un bon Parce que bon euh, J'ai pas envie de ressembler à un gland pour la Zilan Allez Rémi On se réveille caché, mec. Non t'es pas caché mec T'es sous ta couette Je te, je te vois là Genre, genre c'est tes pieds là C'est ton venou là Ouais mais on pas Là c'est la... <rire> Tu veux le programme du jour J'ai entendu, j'ai entendu mec. Ok, c'est au tu aujourd'hui mec. Je suis désolé pour toi, mais il va falloir que t'en bouffes. On se motive, on se motive messieurs, on se motive regardez Fatou, il a, il a deux suites. Non mais après là j'ai tout dans ma valise. Non mais je sais Mais genre les deux que Les deux sont bien pendus et tout, genre. Vais... Allez, debout, debout, debout. On se réveille oh, On se réveille ouais, Vous savez ce qu'on doit faire là Appelez ton coiffeur oh putain, Oui, alors bonjour, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour prendre un rendez-vous pour trois personnes s'il vous plaît Pour trois personnes, dites-moi <rire> Oui, euh, bah, ce serait euh, au lieu euh, bah, une coupe, euh, trois coupes euh... Vous avez des coiffeurs en particulier qui s'occupent de vous oh, oui. Euh, oui, c'est euh, euh, Théo, oui, attends vas-y Euh, alors le nom je sais plus du tout, mais euh, c'est un euh, homme, voilà <rire> Alors ça doit être Stéphane, mais il là en ouais. a toute la ah, terrible. Ok, bonne soirée. Bah, okay. dans tous les cas, c'est parce qu'en en fait, on participe à une émission à partir de jeudi. Donc, euh, si vous avez de la place avant jeudi, ce serait bien. Je vais avoir demain matin. Ok, ok, okay c'est pour la suite, du coup. Oui, c'est ça. <rire> Allez, c'est faux, bon. <rire> bonne journée <rire> à vous. Au revoir. Je vais la plus chaud. Alors, non, non J'ai plein d'anecdotes. Faut savoir que là-bas, Stéphane, il est trop fort. Ouais. Genre, no joke. Après, t'as des stagiaires qui sont là-bas. C'est un peu une fois sur deux, tu vois. Genre, en mode, elle peut être trop forte comme elle peut être pas ouf. Ouais mais là on passe ici pas la Zyelm. Et les filles là-bas Je sais pas pourquoi je pense que c'est un critère Elles sont toutes ultra fraîches <rire> Je sais pas pourquoi le Stéphane je pense qu'il doit prendre que des meufs ultra fraîches hein. C'est vrai Devine à quelle heure on y va demain Je sais pas où je dormirai 9h30 Oh non Bah si Je vais même pas me faire couper les cheveux Mais c'est pas grave il faut te recaler mec quelle heure là Là Ouais 16h dormez tout ce soir Je rigole zéro ok Moi je moi je suis. Moi je vais vous m'énerver sinon vous voulez que je fasse quoi avec lui Allez, demain, c'est quoi faire. Mesdames et messieurs, il faut que je vous parle d'un truc. Il y a une partie du bootcamp qui n'aurait pas été possible sans une entreprise exceptionnelle qui nous a donné un PC, qui a prêté un PC à notre cher ami Drago qui est actuellement sur Zutom, en train de tryhard avec son vol de lait, bien évidemment. C'est bien évidemment Start, je vous mets ici. Merci beaucoup à vous les gars, parce qu'en plus c'est juste des gens humainement trop cool, genre vraiment pour avoir discuté avec eux un petit peu. Ils sont trop cool, ils passent sur les streams et tout, ils sont à fond derrière nous. Et en fait, regardez le PC qu'ils nous ont fait déjà, c'est un cube, hein. vous voyez, c'est un cube Minecraft le truc, par rapport à ma main, genre le premier jour je me suis tapé le PC avec le pied, bah mon pied il a eu mal, le PC il a rien eu. Regardez-moi le PC, comment il blinde feu il y a 33080 dedans, genre ils ont vraiment mis bien. Et ce qui va être été vachement utile parce que pour Elden Ring par exemple, les runs Elden Ring, il une grosse partie qui est fait sur le temps de chargement du jeu. C'est un temps qu'on peut pas gérer. Si on a un PC de merde, on peut pas gérer. Donc euh, nous avec ça, bah limite, euh, on a la fibre, on est dans le turfu En tout cas, merci beaucoup Star euh, pour euh, le PC, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à m'en envoyer un bien évidemment pour que mes streams soient de meilleure qualité. Donc, je commence, je mets tout sur la bouffe, je, fais, je produis un villageois, je le mets sur le lore. Maison. Maison, ah. mine, mine, mine, mine, mine. Fais le comment il trahit hein, c'est beau, ça. Et frérot, j'espère que vous avez kiffé cette journée. Euh, C'était la dernière journée du de Bootcamp, du Zilan Bootcamp, du Vlog Bootcamp. On a eu 5 vidéos en tout, et 5 très bonnes vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Euh, moi, en tout cas, ça m'a fait kiffer de les faire sortir, ça m'a fait kiffer de les voir, ça gardera pas mal de souvenirs. Et je pense que, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, dans quelques années, quand on regardera la LAN, on se dira putain. Est-ce que c'était bien? Même si là, on le réalise peut-être pas trop pour le moment. Dernier vlog. Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, on se verra en vlog juste après. Euh, enfin, moi, demain, je prends la cam. Euh, pour le vlog Zilan qui sortira d'ici une petite semaine. La vidéo Zilan, Best of Zilan sort d'ici une petite semaine. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que nous aussi. En tout cas, il y aura pas de vidéo sur ce en face 1. Hein? Bon, bah si, mais... Non, non, pas de vidéo Zilan. Enfin, un emotional movie. Un, emotional movie un truc triste, genre. Voilà. Où on se taille les veines. Le mec, Combien Il va 300, je pense. Ouais, moi, tu regardes mon nombre d'heures de stream. En tout cas, les frérots, je vous fais un très très gros bisou à tout le monde. On se donne rendez-vous. Pardon, ça fait longtemps que je pas vlog. Ça fait deux jours. Je sais, ça fait long. Hein. Entre temps, je suis passé chez quoi faire Vous aimez bien C'est pour la LAN. Mesdames et messieurs, bonsoir dans l'actualité. Oula, je suis blanc. Ouh. Dans l'actualité de ce vlog, euh, il est actuellement 5h34. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est fou, c'est que pour la première fois, il est 5h34 le 7 avril et la vidéo sort le 7 avril Donc, dans tout à l'heure, bonjour à Youtube de tout à l'heure, j'espère que ça se passe très, très bien Et que au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai fini de remballer tout mon setup Parce que ça va être le moment là en fait J'espère en tout cas que vous passez une très bonne journée Aujourd'hui, on va tout simplement dormir Mais avant, on va juste faire le secret bootcamp qu'on a oublié de faire hier Parce que euh, on était beaucoup trop fatigué et qu'on a foncé le training Fatou Ouais Qu'est-ce qu'un mot test un quasimodo. Toujours aussi peu de rôle Peu de rôle De rôle genre dans vos et Juliette Toujours aussi peu de bonheur dans, dans la par Pourquoi tu en tiens par le sens, coup comme sens. ça Je ne t'ai rien pas C'est bizarre de tenir quelqu'un par le coup ça Je vais pas rentrer devant la caméra Pourquoi <rire> bah, Un doula C'est dégueulasse Il hein. fait ça tout le temps, à longueur de journée Mais Quand non, je suis pas un gros porc Je vais en parler dans ce cas de bootcamp Bon allez, c'est cas de bootcamp, allez allez, allez c'est bon, c'est bon, j'arrive, moi je lui ai parlé J'ai vu oh, vous raconter oh, la vérité OMG même j'ai la caméra <rire> Mon oeil il part en couille <rire> Oh putain Les gens vont encore pour un fou là ah, Secret Bootcamp, jour, euh, je sais plus, euh, bah pas de choses à dire. Honnêtement, je suis épuisé. Ça a été une très bonne semaine, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Ça m'a fait kiffer, ça vous a fait kiffer, c'est le plus important. Entre temps, j'ai ai laissé quelques cheveux. En même temps, je sais quoi faire. Euh, dernier jour du Secret Bootcamp. Très content de notre journée de, de scrim, globalement, que ce soit en euh, performance d'équipe ou performance individuelle. C'est très très très encourageant. Après j'ai envie de dire il serait temps parce que demain c'est le, le grand départ, l'installation, puis après il va y avoir LAN qui va enchaîner juste après. C'est toujours la même chose, hein, le training continue et tout, on fait des screams c'est rigolo, on se marre bien, c'est bien, on a bien rigolé aujourd'hui d'ailleurs. tu sais qu'est-ce qu'on a fait, on a fait un chômage qu'on a perdu, ah, c'est trop marrant, et euh, mais ouais, euh, on a beaucoup traîné notre de j'ai passé 8 heures sur le Twitch aujourd'hui parce que c'était mon point faible, probablement le, le seul finalement. Au Niveau de l'ambiance générale de l'équipe, aujourd'hui on avait accédé aux premières tensions du côté de Fatou et Drago. À un moment, ça a failli se rentrer dedans, à un tel point que moi j'ai dû, dû intervenir, hein, j'ai dû les repousser. En gros, tout ce que j'ai compris, Drago avait mangé des Mikado et en fait Fatou les avait achetés pour sa copine. Je J'ai pas trop compris, mais voilà. Du coup, ça ça s'est battu pour des Mikado quoi. Du coup, euh, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des Mikado, j'ai acheté un paquet pour Drago, un paquet pour Fatou et en fait euh, je leur ai donné. Et quand je leur ai donné, bah je les avais déjà mangé. Donc il faut qu'on qu soit confiant, il faut qu'on continue comme ça en vrai. Parce que, euh, je pense que là c'est très très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, des choses à corriger, mais euh, il nous reste encore un peu de temps donc euh, on va essayer de peaufiner tout ça. Euh, moi j'ai fait plein de confiance aujourd'hui en vrai. Par mon cher, j'ai vraiment beaucoup de step up, je suis assez confiant, je suis assez, assez bien. Maintenant voilà, Drago toujours aussi aussi aussi étrange, on va dire, et euh, Bichard aussi, toujours aussi peu instable, mais bon, bref, on fait avec, euh, c'est les aléas de la Zeland, c'est les aléas des équipes, on va dire. Et voilà, on va découvrir nos poules, on va découvrir la salle, on croise fort les doigts et j'espère que vous croisez fort les doigts pour nous. Et peut-être que demain je vais sauter sur Fatou parce que j'en ai vraiment envie depuis quelques jours et peut-être que quand je vais découvrir. Les poules, découvrir les poules et tout, ça va me faire quelque chose de chaud à l'intérieur et, tout. et euh, mais oui, sinon, voilà, c'est cool, on rigole bien franchement, euh... Je pense qu'on a l'une des meilleures styles en termes de ratio niveau et rigolo, c'est bien, on se mord bien, on s'amuse bien, euh, voilà. Passez à un, un, un bon vlog, même si c'est déjà la fin, une, un bon vlog de z hein, on va bien voir. Du coup demain on part installer les PC. J'espère que ça se passe bien. Si ça se passe mal, bah tant pis. Et si ça se passe bien, bah, c'est génial. Je veux, on a rien d'autre à dire de plus. De toute façon vous en foutez, en vous non je sais, vous vous connaissez, vous. juste des blagues, vous voulez que je m'énerve ou quoi Merci à tous, je vous fais un gros bisou. Et c'est bientôt l'heure du futur. Alors avant qu'on se quitte définitivement dans le secret de Bootcamp, euh, j'ai trop aimé cette semaine. C'était trop trop bien, c'était une expérience de fou. On a grave, euh, on a grave kiffé, on a avec des moments euh, qui vont rester gravés encore longtemps. N'hésitez pas à me mettre si vous êtes arrivé ici de la vidéo en, en commentaire, enfin euh, tout la légende. Bref, c'est tout. Allez, des bisous! Non, en vrai, je dois vous avouer un truc. Euh, j'ai repris le record parce qu'en fait, euh, bah, je m'en veux un peu d'avoir à tout la légende. Parce qu'en vrai, euh, les gens après, ils croient trop. J'ai un égo surdimensionné et tout. Ils sont en mode, waouh, le mec, tout le, la testasse du mec, le melon. En vrai, mes deux mates sont monstrueux, d'accord, qu'on soit d'accord sur ça. Euh, même surtout Bichard pour son temps de training comparé à nous. Il est vraiment très très fort sur les jeux, c'est abusé. Euh, Drago, c'est un petit crack, j'ai toujours dit. Du coup, euh, voilà, je compte sur vous par contre pour nous soutenir vraiment jusqu'au bout. Ça va vraiment être déterminant. Euh, si vous êtes le quatrième joueur de notre équipe, genre vraiment premier degré. Euh, et merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous apportez déjà. Euh, voilà. Euh, un peu d'amour en vrai, parce que je fais trop le cassos et tout. Donc, euh, vas-y, je vous aime. Des bisous. Euh, C'était uh, Fatou et la team Two World. Bisous. Officiellement, MCES euh, Bichard. Merci. Pas dire non. Merci. Putain, merci. Je suis voilà. trop heureux. Merci. Yes, yes. Je vais. Yes. <rire> <rire> il, il est normal. Est-ce que ce mec est normal Comment vous avez l'air dépité, les gars oh. C'est bout de camp. Allez, on va baiser. Yeah. On va dormir, je vais plotter tous ah les rushs là pour directement pour bunker <rire> Je sais pas, genre, normalement quand t'es en avance que tu gères bien ton, tout ce que t'as fait là, tu peux pas scouts en même temps Voilà c'est l'info Fatou ah. oh, no. <rire> ah, ça va T'es où Ah oh, mec Wesh Mec il m'a tapé Ah ouais Ah je suis sûr il m'a tapé mec bah mec... Hein Qu'est-ce que tu fais là Non, ça c'est à moi. Bah toujours, c'est à moi. Bah, je vais te porter. Oh mec, tu m'as défoncé. <rire> Elle m'a dit la même chose hier.